bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on est toujours à Bangkok et on a repéré un énorme saut entre deux toits le départ c'est un hôtel du coup il va falloir qu'on fasse attention parce que les gens ils peuvent facilement appeler euh, la sécurité et là dans un premier temps on va chercher un accès sur le toit La, la, la sécurité, bah vas-y, go Il y a la meuf qui, est, euh, qui a appelé et euh, du coup faut que tout le monde soit prêt parce que là, tu vois, il y a déjà des gens. Là, avec lui, de toute façon, euh, nous, on a déjà fait nos élans et tout. Nous, on est prêts. Il faut juste que Mathieu il fasse décoller le drone, que Félix il prépare sa photo et que euh, Jérémy fasse son petit plan puis ça partir. Il y a les gens de l'hôtel, ils sont là, ils sont vraiment pas contents. Ils disent qu'ils euh, sont en train d'appeler des keufs et tout. Mais franchement il est beaucoup trop stylé pour qu'on s'arrête là. Yes yes yeah. yeah, Ça le fait en front de toi Ouais, parce que je m'en mets pas bien et après ça va le Ok. Là Louis il est en train de regarder pour le faire en front. En fait le truc c'est qu'il faut caler ses pas parfaitement. Le fait qu'il y ait des agents etc de sécurité et des gens de l'hôtel, bah ça déconcentre quand même pas mal. Police, yes, ok. C'est tellement rapides, c'est ouf. Allez, passe Jaffe ta gueule En fait, tant que tu te lances pas, euh, c'est sûr que ça va, ça va briller. T'es prêt, Matt Non, c'est abusé Oh, il est monstrueux Oh, il est trop trop fort, putain Vas-y, bah je me le fais en droit Un monstre Ah déjà moi je l'ai fait Je fais en droit, c'est une singerie Et là il l'affronte Il l'a même pas fait en droit, c'est incroyable ah, oui. Maintenant on retourne à l'autre Ah ouais, ils vont faire le saut je pense Ils vont faire le saut du deuxième Pour celui-là en fait le truc c'est que il n'y a que 5 pas d'élan On doit viser entre deux paraboles on doit faire un saut de 17 pieds contre-bas et atterrir sur un mur. Du coup, nous, il faut qu'on vise là, là ce mur-là, avec ça d'élan, pour passer entre cette parabole et cette parabole-là. Les gars, on est full grillé. Hein. Moi, je suis prêt. Je suis prêt moi, je suis prêt. Lui, il a fait des tentes. Franchement, il me terrifie. Oh bâtard, c'est terrifiant comme ça. Les gars, c'est chaud. Vas-y, Romain, faut que tu ailles. Te, te stresses pas hein, si tu veux pas, c'est pas grave. Tu sais que tu le bouffes. Non, non, non, non, non, non, non, non. non, non, non, non. non. Oi, oi. Vas-y ça sert à rien c'est bon oh. Ah putain c'est horrible il y a des mecs de la sécu Il y a même des flics qui viennent d'arriver sur la récepte du saut stop, stop. Ça met un taux de pression qui est non négligeable quand même pour faire un saut comme ça Bon bah du coup il y a un petit flic qui est là Et Du coup bah je pense que c'est mort pour moi oui. Oh Oh Oh down Oh ça part au comico, apparemment, de ce qu'ils nous ont dit. On va voir, hein On n'a rien fait de mal. We'll on on a, joue et, et des fois on perd. C'est un bengueur. Hein. Mais en soi on n'a pas vraiment perdu vu qu'on a fait ce conflit. Il va cool Bah, les pics yes, ils de kiffer le show du coup Romain il il a fait un petit bac et en vrai l'ambiance c'est plutôt détendu c'est assez ok GT3> ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok Bye bye on va rejoindre la farangue là dans leur salle, ça va être la, la découverte un peu. On, on les a pas tous vus, euh, pour la plupart, mais ça va être trop cool de bouger avec eux. Il y avait écrit citron, il vient de voir la couleur. Le citron c'est pas de cette couleur normalement. Il va là, Voilà, je suis là, tu vois je suis Il ah a pas besoin de plus, putain, il n'y a pas ah besoin de plus. Je sens qu'on va s'amuser dans cette salle. Et là, voilà, la John, elle va commencer tranquillement. Et ça va être pas mal en il y a du beau monde. Y'a des cas oh, y a manteau, <rire> les gars qui sont en retard. On commence euh, par faire des petits challenges. Moi j'adore les chaperesses, du coup je fais des chaperesses. C'est un logique. logique Louis il a pas le temps à perdre. Hein. C'est impossible. <rire> il a, il, tu, vous voyez lui c'est le genre de mec au feu rouge. Incroyable C'est la fin de la jam, c'est la fin d'une très très bonne session qui s'est passée ici à The Movement Playground. Thank you for coming, but go home Thanks for coming guys, Thank you very much. On va essayer de monter sur un roof où Romain et Mathieu ont repéré un petit double chat à skip on peut se faire jeter vite fait. Mais bon, j'ai pas envie parce que là on peut se mater un petit coucher de soleil, on peut être posé là-haut. Avec ouais. les yeux bleus de JLM, normalement ça passe partout, c'est la petite carte Joker. <rire> je crois qu'on habite là. gentil. On vient de voir le saut. et en vrai je crois qu'on le voit tous parfaitement. Ce serait dommage de perdre un petit midi. <rire> il tient pas son iPhone, Mehdi. Mur. Maintenant qu'on a fini nos petits trucs avec Mehdi, il faut se concentrer sur lui qui essaye de faire un 3-6 chapelonge. La distance est parfaite, le seul problème c'est les murs qui sont vraiment très fins. Mais en même temps, euh... limite c'est une barrière en fait. Imaginez un 3-6 chapelonge, c'est-à-dire un tour sur soi-même et ensuite chaplonger sur une barre avec le vide au milieu. S'il fait ça, c'est un sacré chemin Yes Oh oh, oh le bâtir. Il est venu là Il est reparti Mon cerveau il, il est pas ultra habitué à la sensation en fait Je sais que physiquement c'est bon Mais du coup il y a une espèce Il pression là et ça faisait très longtemps que je l'avais pas ressenti Allez Maintenant si je vais là, pas, là. hein oui ah, Ça va Incroyable Ah yes T'es content Oh je suis content putain je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé euh... un peu à l'arrache, vraiment en mode sécurité. Je vais quand même essayer de le faire mieux. Ah il est heureux Ouais je suis heureux, heureux. Ouais, Je vais essayer de le faire mieux. Vas-y, vas-y, vas ça part. 3, 2, 1. Oh. oh Ça va Ouais ça va Putain j'ai trop poussé trop... Ouais. Ah. Ah. Ah. Je l'ai fait deux fois là, enfin à moitié fait du coup et je pense que j'arriverai pas à faire mieux Franchement il me faut, faut que je travaille encore Du coup je le laisse là parce que j'ai pas envie de, de continuer à infliger ça à mon corps Mais franchement je vais en refaire et il y en aura des beaux qui arriveront bientôt je vous promets au final les gars ils nous avaient dit que le spot euh, il était un peu chaud si on montait on allait se faire euh, tèche super vite. Alors comme que... Ah bah tiens <rire> on parle du loup, on vient de se faire tèche. <rire> J'allais dire ouais euh, on a notre temps et tout. Et là il y a un mec qui vient d'arriver et il nous dit de partir. Sur le timing. Toujours les bons timings. <rire> sorry sorry. Thank you. On a bien training là, on est un peu épuisé. Et ce qui est fou euh, ici euh, depuis le Vietnam et là à Bangkok. C'est les piscines vandales, les piscines vandales c'est un truc de ouf, tu rentres où tu veux. Et là euh, décidément il y a une piscine qui a l'air incroyable, bah, on va pas se gêner, on va y aller tranquillou et on va faire un petit plouf, ça va faire plaisir. Ok Ok c'est genre royal C'est genre royal royal de ouf là euh... bon, je fais une <rire> Let's go Ouais c'est tellement royal, c'est incroyable en vrai. Ouais. Sunset, piscine, training, on a tout réussi. C'est pas beau ça Incroyable. Elle est tellement fraîche les gars On s'attendait à tout <rire> <rire> On s'attendait à une piscine chauffée Elle est froide C'est quoi ce bordel Là tu plonges ta tête, la, la respiration. <rire> tu vois <rire> Il arrive à se plaindre avec cette vue l'enfoiré <rire> Salut, bienvenue à la maison. Alors j'ai préparé une petite soupe. Voilà, donc on va mettre un peu sur le charbon là. <rire> hein. ça, ça, ça chauffe sa mère. ça merde, ça chauffe. On va faire on de se de la une petite séance de Hanan. tranquille. <rire> <rire> ça commence à chauffer. <rire> non, mais quoi, <rire> si vous voulez faire un tour sur le shop, le lien il est dans la description. On a plein vêtements qui sont disponibles. Et en tout cas, on vous dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao, Ciao